Salut salut, ici c'est Rexpotam. Ouf On est au bout, c'est la dernière vidéo. Aujourd'hui on conclut le requiem, donc avec la communion. Euh, la communion qui commence par le Lux Eterna, d'abord chanté par le soliste, euh, puis repris par le chœur. Euh, le Cum Sanctis qui suit est un Gmail, donc encore une fois cette technique de, de composition de la Renaissance, qu'on a déjà utilisée euh, plus tôt dans l'offertoire. Donc, C'est un Gmail court qui ponctue le morceau avant d'arriver au deuxième thème, qui est en fait une reprise du thème principal du Requiem, le thème qu'on a vu dès la première vidéo, et qui s'achève aux, aux instruments dans un dernier souffle, avant de conclure à nouveau sur le, le Cum Sanctis, euh, qui se termine par un accord en Ré majeur, emportant le défunt vers l'espoir d'une vie éternelle. Voilà, c'est la fin, et donc du coup, à toi de me dire un peu comment tu ressens ce, cette communion. Euh, Penses-tu que le, le thème du Lux Eterna est suffisamment exploité euh, N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute façon j'y répondrai. Euh, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Bonne écoute et à bientôt Really? Très cool.